Nouvelle gamme Pantene anti-casse avec le cocktail amino prové. Vos cheveux perdent des acides aminés. Pantene aide à en restituer une partie, tandis que sa formule rend vos cheveux plus résistants, presque incassables. Nouvelle gamme anti de Pantene.